sur IOS, même des applications complexes comme typiquement des jeux, vous en avez déjà fait. Vous savez gérer les vues avec sans storyboard, avec sans autolayout, visual format language, avec la gestion des rotations side by side, effets et autres. Vous savez gérer de manière structurée des hiérarchies de vues. Vous connaissez la délégation et ce serait malheureux vu la quantité de mécanismes et de frameworks qu'on a vu qui s'appuient sur cette notion. Et puis, on a vu plein de gadgets sympas géolocalisation, carte, appareil et album photo, le carré d'adresse, la localisation linguistique, accéder au capteur du terminal, touch, multitouch avec les variantes, en particulier le pencil et puis les aspects force, la sonorisation de l'application, etc. etc. On commence à savoir un certain nombre de choses, mais bien évidemment, il en manque encore. Alors, qu'allons-nous voir cette semaine On va s'intéresser aux notifications. Euh, les notifications locales entre objets, on a déjà eu un léger aperçu quand on s'est intéressé à des entités comme UI Device, par exemple, mais là, on va voir comment vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez. Les utiliser pour développer des frameworks qui vont fonctionner à la manière de UI device et on va également voir les notifications vers l'utilisateur celles qui peuvent faire en sorte que l'application vous rappelle des choses et euh, affiche un message particulier sur le terminal on ne verra pas les push notifications on les, enfin on les abordera mais on ne verra pas en détail vous aurez disons le starter, pour pouvoir aller regarder dans la documentation comment faire. Mais il y a des opérations compliquées, en particulier des déclarations spécifiques au niveau du, de l'abonnement pour pouvoir construire des provisioning profiles dédiés qui sont un petit peu compliqués. On va s'adresser à la lecture d'une vidéo, seulement la lecture. Il y a des choses à faire. Euh, L'accès au réseau avec l'analyse XML qui va avec. Et puis, on évoquera rapidement JSON, on peut faire un certain nombre de choses avec. Et puis, on s'intéressera au protocole Bonjour, qui est un protocole à zéro configuration. Et enfin, on s'intéressera à un point très très important pour les applications, c'est la persistance des données avec deux aspects différents. Le premier, c'est la gestion des préférences d'une application avec l'accès via le panneau de préférence du terminal et puis enfin, le stockage avec sérialisation, désérialisation euh, des entités que vous manipulez dans votre application. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.